Bonjour à toutes et à tous. J'ai plaisir à vous retrouver et puis merci de, de votre présence aujourd'hui pour cette assemblée générale. Je salue ici également les personnes qui suivront un petit peu en différé et à distance cette assemblée générale au travers du, au travers du streaming de cette assemblée générale. Voilà l'idée, comme à, à, à l'accoutumée, puisqu'on doit être à la septième aujourd'hui, voilà de prendre un temps pour partager avec vous un certain nombre de dossiers en cours de trajectoire pour partager cela, répondre à, à vos questions, vos interrogations et écouter vos commentaires également quant aux éléments de, de présentation et puis dans un second temps de prendre également un instant pour euh, voilà, répondre à vos questions et puis avoir un, avoir un échange avec, euh, avec vous. Donc il y a quelques, quelques planches, quelques sujets sur lesquels je souhaitais, euh, je souhaitais revenir et puis pour certains de, de ces sujets, notamment un de ces sujets, il sera présenté à trois voix, euh, donc j'appellerai euh, voilà, des, des collègues à, à me rejoindre. C'est notamment le cas du premier sujet, de revenir sur le forum ouvert. Déjà, il y a déjà un mois, un mois et demi de, de cela. C'était le, le 2 mars dernier à, à Belfort et le forum ouvert s'est euh, inscrit dans le cadre du projet Synergie, le projet d'établissement et visait au travers d'un exercice d'intelligence collective euh, toutes et tous ensemble à pouvoir définir et travailler sur les modalités pratiques de mise en œuvre et de déclinaison du projet euh, Synergie. 300 personnes ont participé, euh, de l'ordre de 300 personnes ont participé à ce, à ce forum ouvert, de l'ordre de 40% d'étudiants, 30% de personnel technique administratif et de l'ordre de 30% d'enseignants-chercheurs. Donc nous, nous avions un brassage ce qui a été notamment un des points très intéressants de, cette, de ce forum ouvert. Je vais vous donner, et on va revenir sur un certain nombre d'actions, mais à l'issue du forum ouvert... Un sondage a été adressé à l'ensemble de la communauté, participant et non participant au Forum ouvert, avec un certain nombre de questions, je me permets de, de les partager avec vous. Euh, concernant les personnes, donc sur l'ordre 300 personnes, une centaine d'entre elles ayant participé au Forum ouvert ont répondu à ce, à ce sondage. Et la première question, pour quelle raison Quelle motivation vous a poussé ou quelles raisons vous ont poussé à participer à ce forum ouvert. Et la première raison, pour échanger, par curiosité, mais également pour donner mon avis. Et c'était bien cela, hein, l'objectif de ce forum ouvert, pouvoir échanger, pouvoir s'exprimer, pouvoir exprimer un certain nombre, nombre d'idées. Dans le cadre du forum ouvert, c'est la, la méthode qui a été retenue pour que tout un chacun puissent s'exprimer et notamment faire part d'idées. Alors les idées, dans le cadre du Forum ouvert, on les appelle actions. Et, et tout un chacun avait possibilité, en ouverture du Forum ouvert, d'initier une ou plusieurs actions. Et donc, la deuxième question, avez-vous initié une action Oui, beaucoup d'actions ont été euh, initiées à cette occasion et, et la communauté a fait preuve, euh, voilà, enfin, de, je pense, d'enthousiasme et d'idées, et c'était important. Je vous donne un ratio sur ce type d'exercice, habituellement, sur 400 participants, en moyenne, on initie de l'ordre de 40 à 50 actions. Là, 300 participants, nous avions 56 actions euh, au départ, dont le nombre après a été, a été réduit, mais vous voyez, c'est une communauté qui a généré beaucoup d'idées et beaucoup, euh, beaucoup d'actions. Un autre point, à combien d'actions avez-vous participé, puisqu'à l'issue de l'énoncé de ces actions, euh, on était toutes et tous conviés à aller là où bon nous semblait, dans les groupes de discussion, de passer d'un groupe, un, un groupe à un autre voilà, oui, la majorité des, des personnes ont pu participer à deux groupes de travail, mais certaines personnes ont été jusqu'à participer à cinq groupes euh, d'expression de, de discussion. Vous pourrez partager ces planches, euh, ces planches avec euh, voilà, hein, ces planches avec euh, avec vous toutes. Et vous tous Il y avait des questions à l'issue du, du forum ouvert sur le sondage, sur la satisfaction. Alors je ne détaille pas ici l'ensemble des, des questions, des questions en lien avec l'organisation, en lien avec le repas qui était servi pendant l'heure de midi, etc. Euh, mais voilà, globalement, on voyait les retours en termes de, de satisfaction et ça a été une belle, une belle journée. Et cela me permet ici de, de remercier bien sûr l'ensemble des participants, mais c'était une lourde organisation en, en amont, au travers de l'équipe qui s'est investie. Et l'équipe était, était large, hein, et donc également de remercier une fois encore et vivement l'ensemble des personnes de l'établissement qui se sont impliquées dans l'organisation de, de, de ce forum ouvert. Voilà, sans vous donner l'intégralité. Enfin, il y, a, il y a quelques questions, mais c'était de partager voilà ce, ce retour également ou, ou cette enquête. Et puis, des personnes qui n'ont pas participé au Forum ouvert, euh, bien entendu, pouvaient, euh, pouvaient s'exprimer. Hein. Le sondage a été envoyé à l'ensemble de la, de la communauté. Et donc, notamment une raison, pourquoi n'ai-je pas participé au, au Forum ouvert Voici les, les retours, euh, principalement parce que je n'étais pas disponible à ce jour-là. Également, je n'ai pas compris l'intérêt de la démarche et où je ne me sens pas concerné par ce type de démarche, hein, et tous les, tous les avis sont à prendre. Je note juste sur le premier avis, parce que je n'étais pas disponible, je rappelle, hein, cette journée a été volontairement banalisée, aucun cours ne s'est tenu ce, ce jour-là, pour permettre, bien entendu, à l'ensemble de la communauté, et notamment les, les étudiantes et les étudiants, de pouvoir participer à ce forum ouvert, voilà, très certainement, il y a des obligations également pour ne, pour ne pas, être, pas être disponible. Mais je tenais à rappeler que cette journée était réellement banalisée pour permettre à toutes et à tous d'y participer sur la base du volontariat, bien entendu. Alors, je vous disais, hein, la journée a été dense euh, avec beaucoup d'actions, hein, beaucoup de discussions, de points pratiques. C'est ici une extraction, alors rassurez-vous, on ne va pas rentrer dans le détail du sommaire. C'est en fait le sommaire du Livre Blanc qui a été euh, élaboré à l'issue de ce forum ouvert. C'est quoi le Livre Blanc C'est la concaténation, la mise en page de l'ensemble des comptes rendus qui ont été élaborés le jour même par l'ensemble des, des groupes pour l'ensemble des actions. Et en fin de journée, ce forum ouvert, donc les actions, ont été priorisées par l'ensemble des participants. Et peut-être revenir sur les premières, euh, premières priorités. Hein. Une priorité des espaces de priorité, une espace de convivialité et bien-être euh, à, à l'UTBM. La priorité numéro 2 euh, concerne l'action sur la fabrique ouverte à l'UTBM. Nous allons en parler d'ici euh, un instant, si je ne mets pas mes lunettes... J'aurais du mal à lire la priorité 3. Voilà comment organiser les nouveaux pôles de commandes de synergie. C'était la priorité numéro 3. Le tutorat euh, des, des étudiants a été la priorité numéro, euh, numéro 4. Et si vous en convenez, je, je m'arrêterai uniquement à, à la cinquième priorité. Le décloisonnement, on va dire, de l'établissement entre les services et l'ensemble des entités qui constitue notre, notre établissement et le souhait, en tout cas au travers de cette action, de trouver des modalités pour pouvoir décloisonner et d'avoir des interactions plus quotidiennes et puis avec une valeur ajoutée plus, plus importante. Vous avez l'ensemble des 43 actions, et une fois encore, elles sont, ce livre blanc a été adressé à l'ensemble de la, de la communauté. Ce que je vous propose, et ce sera pour les prochaines assemblées générales le cas également, bien entendu le forum ouvert est un point de départ, n'était pas une finalité en tant que, que tel, mais le point de départ et l'ensemble de ces actions aujourd'hui doivent être... Les éléments doivent être complétés, la réflexion doit continuer sur un certain nombre de ces actions au travers de groupes-projets auxquels les personnes qui ont participé au Forum ouvert sont conviées, mais également toute personne, un membre de la communauté de l'établissement, à tout instant, sur la base du volontariat, bien entendu, peut rejoindre ces, ces groupes-projets eh pour apporter, apporter des éléments de, de réflexion. Donc, il faut une petite organisation pour, pour pouvoir le mettre en place. Et puis, je laisserai d'ici un, un, un instant la parole à, à Fabienne Picard, qui va partager avec vous les éléments, les éléments d'organisation. Certaines actions sont apparues et peuvent être mises en œuvre, déclinées euh, relativement rapidement. C'est d'ores et déjà le cas pour certaines d'entre elles, même si elles ne sont pas encore lisibles. Mais lors de la préparation budgétaire, une ligne budgétaire spécifique dédiée avait été réservée pour pouvoir immédiatement mobiliser quelques moyens, quelques ressources financières pour Pouvoir décliner, décliner des actions. Donc, c'est le cas sur certaines d'entre elles. Euh, voilà quelques espaces de convivialité, j'en vous en cite deux, et puis notamment des salles en train d'identifier des salles et d'organiser la possibilité des salles de travail partagées pour les, les, les étudiantes et les étudiants de l'établissement. Ça a été l'un des, des points qui est ressorti lors de ce forum ouvert. Je propose peut-être de laisser la parole quelques instants à, à Fabienne Picard. Euh, il faut que je lui donne le micro. Mais c'est pour euh, comment, pouvoir vous présenter également la, la déclinaison euh, consécutive à ce forum ouvert. Euh, donc, comme vous l'avez vu, euh, le forum ouvert a permis vraiment de, de mettre en avant euh, une créativité très importante et euh, une multitude d'idées. Euh, et alors le travail qui a suivi, ça a consisté à, à reprendre toute, euh, toutes ces idées et à commencer à les organiser, à voir, euh, à essayer d'établir des, des liens et à, à regarder ce qui se recoupait, etc. Donc c'est un travail que l'on a... Euh, euh, conduit euh, avec l'ensemble des, des membres du comité de direction qui ont permis déjà dans, dans un premier temps euh, d'essayer de classifier euh, l'ensemble des, des actions qui étaient, euh, qui étaient proposées pour euh, regarder en fait quelle était l'orientation quelle était principale des, des demandes, des besoins, des propositions. Euh, donc je, je vais vous les présenter. Alors ça fait un peu une liste à laprès vert mais donc je, vais, euh, je vais quand même assez... Euh, Aller assez vite sur ça. Euh, donc, les, les besoins que l'on retrouve à différents niveaux dans, dans beaucoup de propositions euh, tournent autour d'une part de l'organisation. L'organisation, c'est quelque chose évidemment de fondamental pour nous parce que c'est notre quotidien. C'est à la fois nos systèmes de fonctionnement, nos processus, notre culture, la façon dont on se manage, comment on est structuré. Et on voit dans toutes ces dimensions-là des besoins d'évolution euh, sur l'organisation et, et la culture, c'est faire de l'UTBM euh, 2020 une organisation euh, bienveillante euh, qui soit respectueuse de chacun, dans laquelle il fait bon vivre, où des lieux euh, de, euh, de vie existent et, euh, et sont animés. C'est aussi euh, la structure euh, autour notamment de, de Pôle, hein, faire que l'on ait une organisation qui soit décloisonnée, qui soit décentralisée, euh, qui soit agile, euh, dans, euh, pour laquelle en fait, nos domaines de compétences soient visibles euh, à l'extérieur, reconnus, que ce soit dans l'enseignement ou dans la recherche euh, ça concerne aussi les processus et les modes de management pour lesquels il a été proposé d'une part de réfléchir à la façon dont on diffuse les informations, les outils qu'on utilise, à l'efficacité des processus de diffusion que, que l'on déploie, les processus de prise de décision hein, avec la question de leur transparence, euh, de leur partage, le management avec la nécessité de former les, les managers. Euh, les responsabilités distribuées, les droits et les devoirs de, de chacun. Euh, il a aussi été question de l'organisation dans l'espace, hein, avec entre autres la question des, des trois sites. Euh, si on quitte le domaine de l'organisation et que l'on va sur des choses qui nous sont plus spécifiques euh, en tant qu'université, eh bien il y a eu tout un ensemble de propositions autour de la formation, de la pédagogie. Avec des choses qui peuvent, être, qui peuvent être très ponctuelles, du style euh, organiser les examens sur, un seul, sur plusieurs sites, euh, à, à des choses plus, euh, plus structurantes, par exemple sur l'amélioration continue et la démarche qualité dans l'enseignement. Alors sur la formation et la pédagogie, euh, les propositions que l'on voit sont euh, globalement euh, pour compléter de deux natures, des propositions d'amélioration de l'existant et puis des propositions d'innovation hein, et de mise en place de, de, nouvelles, de nouvelles pratiques. Autre euh, élément qui a été euh, discuté, proposé, c'est euh, la question de l'interface de l'UTBM avec les milieux socio-économiques hein, et des, des dispositifs que l'on euh, utilise pour euh, favoriser cette interface, que ce soit euh, des, les questions autour de l'Open Lab ou euh, l'implication la, de la formation continue et sa mobilisation. Avant-dernier point, l'international. Hein. On, euh, on présente hein, l'UTBM comme une université euh, pionnière dans, dans ce domaine et euh, qui souhaite développer sa capacité d'internationalisation. Là aussi, ça a été un sujet qui a été euh, investi, traité, euh, discuté. Et puis, le dernier grand thème qui est ressorti, euh, c'est celui du rayonnement et du leadership de l'établissement, notamment dans le cadre des trois euh, UT. Donc euh, ça, c'est l'analyse en fait, que l'on a pu produire hein, à l'issue de la lecture de l'ensemble du, du document et, et des productions qui ont, qui ont été faites et qui nous permet en fait, de voir effectivement les, les tendances et, euh, et, et comment s'organisent les propositions. Alors, euh, avoir tous ces éléments, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir euh, les, les utiliser, les suivre, les, les faire vivre et surtout les concrétiser. C'est quand même tout, euh, tout l'enjeu. Euh, alors, pour, euh, pour ça, euh, pour, ne prenez pas peur. <rire> euh, donc, pour ça, on a, on a construit un, un tableau de bord. Donc, ce tableau de bord, il reprend en fait l'ensemble, euh, d'une part, des, euh, des actions, hein, les 40 et quelques actions. Au sein, de, au sein de chaque action, vous devez vous souvenir que vous aviez écrit des propositions. Donc, sur chaque action, par exemple, la première, c'était euh, la, la, la, la leader en gommette, les 112 gommettes, euh, bien vivre ensemble et lieu de vie. Euh, donc, sur celle-ci, il y avait tout un ensemble de propositions à l'intérieur, qui sont ici listées pour chaque, chaque ligne. Et donc, on, voilà, on fait ce travail pour l'ensemble du, du document, pour euh, vraiment répertorier toutes les propositions, toutes les idées. Et puis, ben, le tableau de bord, c'est quoi C'est d'arriver à suivre... Euh, les actions, les propositions. Hein. Et donc euh, bah, le suivi, ça se fait euh, en désignant euh, ou en, en, en proposant euh, des, des responsables, hein, des acteurs qui est concerné, euh, qui doit euh, être partie prenante directement euh, dans la construction de l'action. Euh, les personnes qui doivent être consultées pour... Euh, euh, faire euh, évoluer l'action et euh, les personnes qui doivent être informées. Donc c'est ce qu'on appelle en management le RACI, hein, donc, euh, les, qui permet en fait de, euh, de gérer le processus d'information autour d'un autour projet. Euh, alors le tableau n'est pas encore complet, parce que je ne vous cache pas que tout, re, tout reprendre c'est un petit peu long. Euh, donc là vous avez juste une extraction, je hein, n'ai pas compté encore le nombre de lignes du tableau, mais bon. Voilà, je ne sais pas, on devrait, enfin, peu importe. Euh... Alors, si on regarde un petit peu euh, où on en est, justement, puisque le tableau de bord, c'est un outil de pilotage. Hein. Euh, et, euh, et donc là, bah, je, je vous ai remis euh, simplement les, les actions qui ont été alors, euh, initiées. Euh, c'est-à-dire pour lesquels il y a déjà eu soit un contact ou lancé, c'est-à-dire une première réunion de la réflexion, etc. Euh, et donc, euh, ben on, on en retrouve quelques-unes euh, ici. Euh, par exemple, donc on a parlé hein, des... C'est la première ligne de la, de la mise en œuvre d'espaces, de, de lieux de vie, d'espaces un peu plus, plus communautaires. Ceux qui sont à vous avez dû voir qu'il y avait des canapés maintenant qui se baladent dans, dans les couloirs. Enfin, il va y avoir comme ça un, un certain nombre de, de, de choses qui vont apparaître petit, petit à petit. Euh, il y a du travail qui est, euh, qui est lancé, la réflexion hein, au cours autour du système d'information, euh, entre autres au, au, à l'occasion hein, du travail que fait euh, Philippe euh, sur, sur la transition numérique et qui, qui amène en fait hein, toute, une, toute une réflexion et sur ce, sur ce sujet-là. Euh il y a des, des choses qui, ont, qui, sont, euh, qui sont lancées sur le, le management avec, euh, d'une part, euh, une première étape de rédaction d'une charte managériale pour le comité de direction. Un travail similaire et qui va être rapproché, euh, qui a été fait par les, les chefs de service. Et puis, euh, par la suite, ben, des actions de formation qui vont être, euh, qui vont être lancées. Euh Dernier, euh, dernier exemple, parce que je ne vais pas tous, euh, tous les citer, euh, celui de euh, la proposition autour du pôle des, du pôle des humanités, hein, qui, euh, là aussi, c'est une action où enfin, la réflexion euh, est, est lancée, euh, va être lancée de façon, euh, de façon collective. Euh, dans les créations du V aussi, il enfin, y a énormément de, de petites actions et, ou de grosses actions hein, qui, qui, qui sont lancées, alors qu'il est difficile de rendre visible euh, tout de suite. Enfin, ceux qui sont concernés évidemment euh, euh, ont, ont pu voir des, des choses commencer à se faire, mais voilà, c'est assez compliqué dans, le, dans notre processus de tout voir et de, de se rendre compte de tout ce qui, de tout ce qui se passe. Donc l'idée de ce tableau-là, ben, c'est effectivement d'essayer de, de mettre à plat tout ça hein, pour euh, euh, pour ceux qui ont envie d'avoir les, les informations. Euh, ça serait bien que je trouve une forme plus ergonomique de présentation. Mais voilà. Euh, alors, comme, euh, comme on, on vous l'a dit, l'idée aussi des assemblées générales, c'est de partager de façon plus précise euh, l'avancement d'une action. Euh, donc là, on, on va traiter un, un exemple, euh, celui de, de l'Open Lab, hein, de de l'UTBM qui était la, la deuxième action hein, euh, primée, entre guillemets, sur la, la fabrique ouverte euh, UTBM. Alors, je vais voilà, vous présenter un petit peu l'état actuel. Alors, euh, c'est moi qui présente, hein, mais bien entendu, c'est tout un groupe hein, qui, qui travaille, qui, qui est en train de se, se constituer. D'une part, parce qu'on a été plusieurs à, à proposer ces thèmes euh, le jour du, du forum ouvert. Et puis, on, on a fusionné ou on, on a discuté. Et puis, ben, parce qu'il y a des, des gens qui se sont montrés intéressés. Et puis, on a obtenu quelques gommettes, donc, donc voilà, on, on constitue le, le groupe, on avance, ça s'accélère, ça se ralentit, on fait un petit peu en fonction de, de, des opportunités d'une part, mais également ben des, des disponibilités et puis des, des occasions de, de chacun. Alors, une vision de l'Open Lab qui, qui demande encore à être travaillée, c'est un peu un guichet un guichet d'accès, on est parti et on est un peu d'accord sur au niveau du groupe sur le constat que beaucoup de monde et notamment des entreprises locales, petites entreprises, passent à côté de nos départements, de, de nos labos, mais ne font que passer, ne s'arrêtent pas, euh, parce que tout, tout de suite, c'est euh, une certaine complexité, c'est fermé, il faut, faut badger, il faut, faut connaître. Euh, voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir peut-être une première marche, une première, un premier point d'entrée, dans lequel on pourrait accueillir eh bien, euh, des, des industriels, des entrepreneurs, des makers, donc des gens qui ont l'envie d'en voilà, faire un business, mais également toute la communauté. Euh, des particuliers, alors les d Y, -Y les do it yourself hein, », les gens qui fabriquent par eux-mêmes, c'est un courant qui est, qui est né il y a quelques années déjà, des étudiants, nos étudiants, mais peut-être d'autres étudiants, des retraités, des scolaires, euh, voilà, tout, tout le monde. Et toutes ces populations se croiseraient euh, dans un espace ouvert, hein. on est dans un open lab, donc euh, bien entendu c'est accessible à tous. Les modalités d'accès sont encore à, à définir, hein. la structure est encore en cours de, de, de réflexion, hein. mais en gros dans cet espace, on y voit ben, un espace convivial, euh, un showroom, pour montrer aussi ce qu'on est capable de faire, et puis pour attirer les gens, hein. pour que ce soit très clair, faut que ce soit très, très visible, très visuel. Un espace de coworking, euh, lieu des rencontres improbables, hein. c'est vraiment là où doivent se croiser les, les gens qui viennent d'un peu, peu partout et puis du wifi et du café, euh, puisque c'est aujourd'hui les, les, voilà, les deux ressources indispensables pour travailler, mais on assure la protection des personnes, des biens et des données, du matériel également, euh, et donc c'est quand même contrôlé. Alors c'est facile d'y rentrer, mais c'est pas, euh, voilà, pas un bar, c'est pas un endroit où on va pour, pour, pour, pour boire un coup, c'est un endroit où on va pour réfléchir, pour travailler, pour apporter des compétences, euh, mais qui est ouvert à, à tous. Et on associe ce, cet espace ouvert, Alors, encore une fois, les modalités sont, sont complètement à définir, mais on l'associe avec un espace de, de Learning Center euh, qui permet ben, d'avoir accès à des ressources, de rencontrer des gens, d'accéder à des forums, à des formations, à tout ce genre de choses, à des ressources, bien entendu. Qui dit Open Lab dit Fab Lab ou euh, Atelier. Euh, donc euh, voilà quelques déclinaisons d'ateliers qui, qui, euh, qui pourraient exister. Bien sûr, rien n'est figé pour l'instant. Donc avec des choses de l'usinage classique, mais également bah, tout ce qui est indispensable dans ce type de, de structure. Donc tout ce qui va être impression 3D, scanner, découpe laser, etc. Tout ce qui touche l'électronique, la domotique et la réalité virtuelle. Avec une règle de, de base qui est on ne dépouille pas les départements et les laboratoires. L'idée, c'est le point d'accès. Une machine complexe n'a pas sa place dans un, dans un Open Lab ou dans un Fab Lab. Une machine complexe doit rester dans le laboratoire. Par contre, une déclinaison simple de cette machine qui permettrait de fabriquer, qui prototype, peut avoir sa place, peut y trouver sa place. Et puis ensuite, eh bien, à nous, sous la forme d'experts, de conseillers, voilà, à nous, ben également de, de faire vivre ce lieu et puis de, de proposer à l'industriel ou au maker de lui dire, ben voilà, euh, on a également des machines plus complexes, ça demande peut-être une, une contractualisation via le SAIC ou, ou, ou autre, mais voilà, on a aussi possibilité de travailler ensuite sur des projets, des projets d'envergure vers l'industrialisation, vers la commercialisation, etc. Et là, ça rentre dans l'UTBM. Mais on a également, parce qu'on est sur un lieu ouvert et que la communauté doit vivre, on a aussi la possibilité de former les gens pour qu'ensuite ils deviennent autonomes et qu'ils utilisent ces machines, ces lieux, et que ce ne soit pas forcément que du personnel UTBM qui fasse vivre, vivre l'endroit. On peut imaginer un retraité d'Alstom, General Electric ou autre qui ben voilà, qui, qui n'a plus que ça à faire, entre guillemets, que de venir animer le lieu et de faire vivre ce lieu, et peut-être nos, aider nos étudiants qui seraient là pour la réalisation d'un petit objet dans le cadre d'un projet du V, par exemple. Et puis se pose la question des fournitures ou des ressources. Euh, donc là, on est aussi en train d'étudier un système, euh, de voir ce qui se fait hein, dans, dans les différents, euh, différents lieux. Certains vendent leurs propres fournitures, ce qui permet d'avoir euh, un petit retour sur, sur l'investissement. Certaines sont vitrines pour le matériel et ne payent plus leurs impressions 3D ou leurs imprimantes 3D. Les marques alors, les utilisent comme des vitrines et puis sont même revendeurs de matériel dans, dans certains cas. Après, est-ce qu'on le fera je, je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, mais en tout cas, tout, tout reste à, à étudier. Et puis, l'espace pro. L'espace pro, en fait, c'était un petit peu la, la genèse du, du, du projet, puisqu'au début, on avait été sollicité pour un espace de coworking euh, avec des industriels. Eh bien là, euh, cet espace, en fait, ser servirait à ça. C'est-à-dire qu'on pourrait accueillir, dans des périodes à définir, hein, mais pas des périodes très longues, des industriels qui viendraient se nourrir de ce qui se passe dans l'Open Lab et qui viendraient aussi apporter des choses, des projets, des budgets, bien entendu, et encore une fois, tout reste à monter sur la structure, mais l'idée est vraiment là. On communique et on est visible. Un Open Lab ne fonctionnera que s'il y a une communauté qui se crée. Et la communauté, il faut la constituer. Et ce n'est pas une communauté qu'on peut aller chercher par des canaux traditionnels. Il faut que les gens, en passant à côté du lieu, voient ce qui s'y passe. Ça doit être ouvert. C'est une condition de réussite. Et l'objectif derrière, eh c'est euh, d'améliorer notre relation, nos relations avec le tissu socio-économique. Donc, encore une fois, sans dépouiller les laboratoires ni les départements, l'idée, c'est d'emmener les choses ensuite vers l'UTBM, lorsque ça s'y prête, bien entendu. On ne va pas, pas forcer les, les choses. Mais derrière, bah, toutes nos ressources, hein, les départements, les laboratoires, euh, les équipements, les plateformes, euh, le SAIC, euh, etc, etc. la junior entreprise, les associations, le data center, enfin, on est équipé d'énormément de choses dans, dans, dans la boutique et, et tout le monde peut y trouver son intérêt euh, autour de ce lieu. Alors la question de l'implantation se pose, puisque, euh, comme je disais, il faut qu'on crée une communauté. Le, on ne pourra pas supporter hein, une telle structure avec des ressources UTBM uniquement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y en ait du tout, mais euh, s'il faut embaucher 15 personnes pour faire vivre cette structure, c'est mort d'avance. Donc, l'idée, c'est de vraiment créer cette communauté. Et pour ça, il faut qu'on soit visible, visible du grand public, des, des particuliers, mais aussi visible des industries, et notamment des PME. Et pour ça, on a la chance d'avoir un de nos trois sites. Alors, on a, on a trois sites, on le sait, c'est handicapant au quotidien. Mais on a un de ces sites qui est positionné en plein sur une technopole, donc le, le site de, de Belfort, euh, avec ben, des grandes entreprises, Alstom, General Electric, euh, juste à côté, mais également avec plus de 100 PME, euh, le centre d'affaires, hein, l'usine, euh, qui, qui brasse aussi beaucoup d'activités. Euh, L'IUT, juste à côté, le lycée Folro euh, également. Euh, on a un restaurant, il y a les transports, il y a les parkings, euh, il y a même un coiffeur, il y a une crèche. Enfin, tout, pour, tout est déjà là, le, le, le, le, le tissu est déjà là pour, euh, pour, être, euh, pour, pour attirer, pour avoir de l'activité. Et puis on est quand même à l'UTBM, hein, Alors euh, sur, ce, sur ce site. On a la bibliothèque du, du campus de Sévenan, on a le data center, la chambre de compatibilité électromagnétique, euh, les départements, la recherche, euh, Voilà, tout, tout, on reste dans l'UTBM, ce n'est pas un bâtiment à part, euh, isolé de, du reste de, de l'établissement. Ça reste des possibilités, hein, l'idée est de, de continuer à travailler sur le dossier, euh, mais il nous semblait plus naturel que, que l'implantation se fasse euh, sur, sur Belfort, au sein du, du bâtiment B. Euh, dans le cadre des, des modifications, des, des, des changements, des déménagements qui pourraient être, euh, qui pourraient être amenés, notamment par l'implantation des différents pôles, euh, le, les Mobilitech, Titan et, et puis le, le pôle énergie. Voilà, merci, merci beaucoup, euh, Olivier. Donc, euh, régulièrement, hein, ça c'est l'une des actions, mais sur les autres actions, bien entendu, les les groupes-projets euh, continuent, euh, mais voilà, c'est l'une des, une des, des, des déclinaisons et d'une déclinaison euh, intéressante. C'est tout sur le forum ouvert, enfin tout, mais avant de remercier une fois encore un ensemble des personnes qui ont participé à l'organisation, qui ont euh, participé à ce forum ouvert, à ce forum ouvert de, de redire ici, cela me semble important, pour celles et ceux, pour X raisons qui n'auraient pas participé à cet événement, il est euh, toujours possible, à tout instant, euh, sur la base du volontariat, de rejoindre les groupes, euh, les groupes et puis de participer voilà, à, cette, à cette construction. Avant de passer au, au point suivant, est-ce que, je ne sais pas, avez-vous euh, des questions, des commentaires sur ce forum ouvert et sur le, le processus qui, qui a été présenté Elles pourront venir également dans un, dans un second temps. S'il n'y a pas de, de questions, je vous propose de passer au, au deuxième point. Euh, J'ai déjà évoqué ce point-là lors de la précédente Assemblée générale. Je, je, souhaitais, euh, je souhaitais revenir euh, une fois encore sur, euh, sur ce point qui est le contrat de site, et repartager avec vous un certain nombre d'éléments sur le, le contrat de suite. Et de revenir à la genèse du contrat de site ou à la racine, rassurez-vous, on ne va pas faire une lecture de la loi de juillet 2013, mais qui est la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, dite loi LRU numéro 2. Alors cette loi a, a plusieurs dimensions, mais la première dimension, ça a été la transformation des presses, et l'ensemble des presses avait trois options pour pouvoir évoluer, soit de fusionner les établissements entre eux, par exemple, ce qu'a choisi Strasbourg, ce qu'a choisi Nancy MS pour former l'université de Strasbourg ou l'université de Lorraine. Une autre mode d'association qui est l'association des, des établissements et des universités, entre elles qui est un mode de coopératif qui est relativement, relativement ténu et léger, et puis un positionnement intermédiaire qui est le regroupement des universités et des établissements au sein d'une communauté d'universités et d'établissements appelée commune. Et pour la Bourgogne et la Franche-Comté, je vous rappelle, c'est le choix qui a été fait par l'ensemble des établissements de se regrouper au sein de la commune UBFC Université de Bourgogne-Franche-Comté. C'est une partie de, de la loi. Il y a une autre partie de, de la loi également qui définit, j'en viens au contrat de site, et bien définit la mise en place d'un contrat de site qui se substitue à ce que l'on a toujours pratiqué ici à l'UTBM et que l'on appelait le contrat d'établissement. le contrat d'établissement était la contractualisation entre l'établissement et le ministère de l'Enseignement supérieur et, la, et de la recherche pour une durée de cinq, de cinq années, eh aujourd'hui, ces contrats d'établissement euh, sont, euh, sont remplacés par un contrat de site. Et un contrat de site qui comporte deux volets. Un volet commun, élaboré par l'ensemble des établissements fondateurs de la Commu, et un deuxième volet, spécifique à chacun des établissements. Donc, depuis le début de, de cette année, le processus a même débuté en fin d'année dernière, L'ensemble des établissements travaille de concert à la rédaction d'un contrat de site et chaque établissement travaille également à l'élaboration du volet établissement. Je voudrais mettre un petit coup de, de, de projecteur aujourd'hui sur le volet spécifique et sans décliner l'ensemble du, du, du volet spécifique ou le volet établissement de, du, du contrat de site partagé. Je ne vais pas vous donner l'ensemble des, des éléments. C'est un document qui est relativement resserré, un document de huit pages, euh, à partir d'items à renseigner proposés par le ministère. Et le ministère propose les items ou les. Têtes de chapitres, les titres de chapitres, à partir de l'analyse des évaluations HRS, de l'évaluation CTI, d'évaluation de la Cour des comptes, etc. Donc, nous avons été questionnés par le ministère quant à, la, quant à ces têtes de chapitres et des réponses ont été apportées, mais relativement, relativement resserrées. Une fois encore, le document fait 8 pages. Associé à ce document, il existe un certain nombre de jalons, au nombre de 14. Les jalons sont des grandes étapes, des points de des points d'étape, de rendez-vous, de dialogue avec le ministère quant au déploiement d'un certain nombre d'actions. Et nous avons également assorti un certain nombre d'indicateurs. Ce que je veux dire, pour celles et ceux qui ont connu et ont à l'esprit le contrat d'établissement par le passé, ici, le volet établissement du contrat de site est d'un document beaucoup plus resserré, le nombre de jalons d'indicateurs euh, extrêmement limité, mais des, des jalons et des indicateurs plus, plus larges. Ce que je souhaitais, c'était partager avec vous les avec vous les indicateurs, les jalons. Excusez-moi. Euh, et nous avons trois familles de trois familles de jalons euh, demandés, proposés par le, le ministère. Première série de jalons en lien avec la gouvernance et le pilotage de l'établissement. La deuxième série en lien avec la recherche et la valorisation. Et la troisième famille de jalons en lien avec la vie étudiante et les formations dispensées euh, à l'échelle de à l'échelle de l'établissement. Et vous voyez, les jalons se présentent sous cette forme. Alors, je ne vais pas en faire l'énumération euh, exhaustive, mais quand même pointer et lister quelques, quelques éléments, puisqu'il va nous falloir décliner un certain nombre d'actions et avoir ce dialogue euh, et des points de rendez-vous avec le, avec le ministère. Eh bien, vous voyez, je me dois de, de remettre, remettre mes, mes lunettes... Euh, mais par exemple, le jalon numéro 3, l'état d'avancement du projet de mutualisation des ressources documentaires à l'échelle du site. Et vous le savez, il y a une première mutualisation qui est opérationnelle euh, ici sur le site, de, le campus de Montbéliard, avec la mutualisation euh, du fonds documentaire euh, qui était ici à l'UTBM, le fonds documentaire qui est ici à l'UFC, également les personnels œuvre aujourd'hui de, de concert et cela permet euh, voilà, d'améliorer le service rendu à la, communauté, euh, à la communauté étudiante. Et donc, si nous avons fait ce travail à l'échelle du campus de, de Montbéliard, eh les discussions se poursuivent pour avoir euh, également le même dispositif déployé, par exemple, sur le campus de, de Belfort. Euh, nous avons par exemple en d'un point d'étape sur les actions euh, demandées par l'ensemble, et c'est le jalon numéro 6, demandant à l'ensemble des établissements quant à la mise en œuvre euh, des actions en matière d'égalité hommes-femmes et de lutte contre l'ensemble des discriminations, euh, par exemple. Et ça, ce sera le jalon numéro 6. Donc, les établissements sont questionnés, nous avons un certain nombre d'actions. Nous avons défini dans ce cadre-là des actions complémentaires, des leviers sur lesquels agir. Rendez-vous est pris d'ores et déjà avec le ministère en 2019 pour faire ce point, ce, ce point d'étape. Autre famille d'actions, les actions en lien avec la recherche et la valorisation. Et vous voyez, elles sont, ces jalons sont au nombre de, de deux uniquement. Euh, C'est le bilan du déploiement des plateformes thématiques qu'on appelle plateforme thématique pour le ministère, c'est dans le cadre de synergie, la constitution des pôles thématiques opérant, avec plusieurs entités opérant deux concerts, une plateforme thématique. Rendez-vous est prix en 2019. Et puis l'état des lieux quant à la politique de valorisation euh, qui est proposée, la stratégie de valorisation des activités de l'établissement qui a été proposée au ministère. Et donc rendez-vous en prix d'ores et déjà en 2020 avec le ministère pour ce faire. Et puis la dernière série de, de jalons, cinq jalons, en lien avec la vie étudiante et, et les formations. Eh bien par exemple le bilan 2019, le jalon numéro 10, des actions mises en place pour renforcer la formation continue, euh, bien, bien entendu. Euh, le bilan des actions quant au développement de l'entrepreneuriat ou en lien avec le développement de l'entrepreneuriat et notamment bien sûr l'entrepreneuriat euh, émanant, des, émanant des étudiants encore, je n'en fais pas toute la liste, mais voilà comment est aujourd'hui structuré l'ensemble de, de, de ce document. Alors ce document a été élaboré notamment au niveau du, du comité de, de direction, mais en associant euh, beaucoup d'acteurs au sein de, de l'établissement pour pouvoir documenter, pouvoir densifier, la, densifier la, la, ce document. Et donc, il sera présenté demain matin au conseil d'administration de, de l'établissement et, et soumis à son approbation. Et donc, le 20 avril prochain, le, je serai donc au ministère avec les collègues de la commu pour signer, si le conseil d'administration donne, donne quitus pour signer le contrat d'établissement et donc valider, contractualiser avec le ministère. Juste un petit mot encore, c'est un processus qui a été extrêmement... Euh, Raccourci dans le temps. Habituellement, c'est un processus de l'ordre de six mois à peu près pour construire ce qu'on appelle l'ensemble de ces documents et cette réflexion. Élection présidentielle oblige et période de réserve qui précède l'élection présidentielle oblige. Le processus a été réduit en tout et pour tout à moins de, à moins de trois mois. Donc, ça a été une période, une période relativement dense pour élaborer ce, ce contrat de site et notamment le volet, le volet établissement. Voilà, je souhaitais vraiment repartager ces éléments avec avec vous. Avez-vous des questions, commentaires, c'est la question. Elles peuvent de toute façon euh, venir, euh, venir à la suite. Bien entendu, et c'est peut-être le plus important, je n'ai pas précisé, lorsque l'ensemble de ces éléments, de ces documents seront validés, ils seront adressés à l'ensemble de la communauté, puisque ce sont des documents qui, qui nous engagent toutes et tous, qui engagent l'institution, mais, mais au-delà de l'institution, qui nous engage tout, toutes et tous, bien entendu. Donc l'ensemble de ces documents seront adressés, partagés à l'ensemble de, de la communauté. Voilà un petit point d'information. Ma thèse MT180, ma thèse en 180 secondes, c'est une compétition même internationale, qui trouve plusieurs déclinaisons, alors avec une déclinaison à l'échelle nationale, et à l'échelle nationale, c'est une organisée par la conférence des présidents de l'université, LCNRS. Ma thèse en 180 secondes est un concours auquel les doctorantes et les doctorants peuvent s'inscrire et le challenge, l'enjeu est en 180 secondes de pouvoir présenter un sujet de thèse, le synthétiser, le résumer, et cela de manière, de manière originale et de manière en tout cas explicible et compréhensible par tout un chacun, c'est-à-dire des non-spécialistes du domaine du sujet de, du sujet de thèse. Avant d'être en finale nationale, il y a des parties bien entendu des finales régionales. Et la région pour nous, c'est la Bourgogne et la Franche-Comté. Et donc, c'est une doctorante, Justine Lobé, qui est même régionale de l'Étape. Euh, Aujourd'hui, sur cette assemblée, je vois Justine dans la, dans la salle, donc je, je salue donc, Justine Jobé, euh, qui a concouru, c'était le 4 avril dernier à Dijon, et qui a euh, voilà, remporté et qui, est, euh, qui a gagné le prix de la finale régionale. Donc, félicitations à, à Justine Lobé. Hein. Elle est doctorante donc, à l'UTBM. Elle poursuit ses travaux de thèse donc, au sein de, de l'équipe ERCOS qui a rejoint aujourd'hui euh, aujourd Eliade. Et le fait d'être finaliste de la finale régionale donne le, le droit également. Et, et Justine Lobé euh, sera, B, pardon, sera euh, représentante de la Bourgogne-Franche-Comté et sera l'une des 28 finalistes de la finale nationale qui aura lieu à Paris au mois de, au mois de juin. Donc voilà, c'est... Partager cette information, et c'est bien pour euh, Justine Lobé, bien entendu, bien pour l'équipe ERCOS, mais au-delà, bien pour l'UTBM et l'ensemble de la, de, la, de la communauté. Donc voilà, on croise les doigts pour, euh, pour la finale qui aura, lieu, euh, qui aura lieu au mois de juin à, à Paris. Autre élément d'information, nous recevons euh, très régulièrement un certain nombre de délégations des collègues confrères d'autres universités par le monde. Je vais te partager, c'était très récent et le 6 avril a été une, une journée riche pour, ce, pour cela puisque deux délégations étaient parmi nous le, le même jour. Donc une délégation des enseignants de l'Université de Lomé et de l'Institut africain d'informatique avec lesquels nous opérons actuellement deux concerts, un DU en informatique, un diplôme universitaire. C'était pour poursuivre les discussions pour avoir une évolution et mettre en place les modalités d'évolution, de transformation de ce diplôme universitaire en master en informatique. Et puis également une délégation de l'université de Boumerdes en Algérie, avec lesquelles nous avons d'ores et déjà des partenariats, mais pour en discuter ensemble comment densifier ces partenariats et éventuellement les, les, les ouvrir. C'était une petite séquence de transition. Le, le point suivant que je souhaitais euh, voilà, revenir dessus c'était le crunch time et le crunch time. Alors j'espère plus personne n'ignore dans l'établissement que du 22 au 24 mai prochain à l'Axone à Montbéliard, eh bien l'ensemble de l'établissement sera présent à, à l'Axone et l'Axone deviendra pendant trois jours le quatrième campus de l'UTBM et en taille le plus grand campus de, de, de l'UTBM. Je voudrais revenir sur un certain nombre de, un certain nombre de points et, et, et peut-être préciser les, les objectifs une fois encore. L'organisation de ce crunch time, de cet exercice, est avant tout et vise avant tout un, un objectif pédagogique. L'objectif pédagogique est de mettre dans situation d'ingénierie concurrente, donc une équipe projet, l'ensemble des étudiants de l'UTBM qui sont présents sur les trois campus durant le semestre de printemps. Alors ça veut dire quoi l'ensemble des étudiants C'est l'ensemble des étudiants, 1667 étudiantes et étudiants sont présents sur les trois campus ce semestre, et donc cet exercice pédagogique s'adresse aux étudiants depuis le TC1, lorsqu'on regarde la gradation de notre cursus, jusqu'au GX5, donc la fin du cursus élève-ingénieur. Ce n'est pas un événement festif. Le crunch time n'est pas un événement festif. Le crunch time n'est pas un événement optionnel pour les étudiantes et les étudiants de l'établissement. Le crunch time est une unité de valeur pour les étudiantes et les étudiants du TBM, une unité de valeur à laquelle on est inscrit automatiquement. Elle, sera, elle se déroulera sur un nombre de jours réduit par rapport aux autres unités de valeur, trois jours, mais c'est une unité de valeur, un exercice pédagogique obligatoire pour l'ensemble de la communauté. L'unité de valeur ou les unités de valeur ont été euh, voilà, validées lors du C.V.U. Conseil des études et de la vie universitaire le 30 mars dernier. J'ai eu beaucoup de questionnements, et je pense ne pas avoir été le seul, en disant, mais que se passe-t-il si l'on ne vient pas euh, à cette unité de valeur ben, Il se passe la même chose que... Pour les autres unités de valeur, si on ne se présente pas au cours et surtout si on ne se présente pas à l'examen, et l'examen c'est trois jours, cet exercice-là, s'il n'y a pas de délivrable... Eh bien, cela veut dire qu'on est inscrit absent à cette unité de valeur. Et puis, le service après-vente, lorsqu'il y a une absence non justifiée pour l'unité de ta valeur, eh bien, le service après-vente se mettra directement et automatiquement, comme pour l'ensemble des unités de valeur, en, en, en marche et en fonctionnement. Donc, c'est vraiment d'attirer cette attention, et notamment pour l'ensemble des étudiantes et des étudiants. Ce n'est pas, pas optionnel, ce n'est pas éventuellement trois jours de, de vacances. Non, c'est d'acquérir des compétences, de travailler... Voilà, suivant des modalités qui changent un petit peu de l'habitude de nos pratiques traditionnelles, de nos pratiques conventionnelles, mais c'est cet exercice-là, donc une mise en situation d'ingénierie concurrente. Il y a d'autres objectifs, parce que pour faire travailler des équipes pluridisciplinaires, agrégeant plusieurs niveaux de formation sur un projet, sur une problématique posée à cette équipe, l'établissement peut générer, bien entendu, euh, l'ensemble des sujets. Là, l'idée était de proposer que les partenaires des milieux socio-économiques et partenaires industriels, notamment, puissent proposer un certain nombre de projets et, quelque part, mettre un petit peu au défi les élèves ingénieurs, notamment, et l'ensemble des étudiants, une fois encore, de, de l'établissement. Donc, principalement, ces sujets seront proposés par les partenaires des milieux socio-économiques. Voilà, beaucoup d'entreprises réfléchissent actuellement à l'énoncé d'un certain nombre de, de sujets qui seront proposés aux, qui seront proposés aux équipes. Puis on n'oublie pas, hein, ce crunching crée un quatrième campus euh, et un campus unique pendant trois jours, euh, c'est un événement également hein, dans la, la vie de l'établissement et, et un vrai défi. Euh, au passage, hein, un vrai défi, c'est le, certainement le plus grand exercice de ce type sous cette forme jamais organisé en France. Et ce n'a pas été la motivation qui a conduit à, à proposer l'organisation du Crunch Time. Eh bien, nous nous sommes tout simplement rendus compte de cela après, après coup, mais c'est plutôt bien que ce soit à l'UTBM et, et, et pas ailleurs. C'est un vrai défi qui mobilise l'ensemble de l'établissement. De, de je me permets un mot euh, ici et je remercie l'ensemble des personnels de l'établissement qui se mobilisent euh, actuellement sur, pour cette organisation. Je tiens à préciser hein, cette euh, participation, cette mobilisation est faite uniquement exclusivement sur la base du volontariat. Donc les personnes qui veulent à tout instant, une fois encore, Personnel enseignant, enseignant-chercheur, personnel technique, administratif, voilà, peuvent rejoindre à tout instant pour contribuer à la préparation du, du crunch time. Et puis euh, peuvent rejoindre également durant ces trois jours et rejoindre euh, l'exercice à, à l'Axone à, à Montbéliard. Alors rejoindre l'exercice pour faire quoi mais pour faire beaucoup de choses, ça donnait un appui, bien entendu. On va avoir les 1667 étudiants dans la fosse de l'Axon, la donc il va falloir encadrer, bien entendu, tout cela, mais également participer pour coacher les équipes, pour apporter une expertise aux équipes. Et nous avons toutes et tous une expertise à partager. Donc c'est vraiment de convier l'ensemble des, une fois encore, l'ensemble de la communauté et des personnels de, de l'établissement à cet exercice-là. Je répète, j'insiste, c'est important à mes yeux, c'est sur la base du volontariat que l'on s'inscrit dans ce type, ce type d'action. Cela dit, le crunch time, aujourd'hui, nous l'expérimentons, et cette année, sur une période de, de trois jours, on est dans l'expérimentation, on tirera le retour d'expérience, mais c'est un exercice qui a vocation à être reconduit, à s'installer, j'allais dire, dans le dans l'agenda, dans le calendrier de l'UTBM, et à être reconduit chaque année, peu ou prou à la même période. Le crunch time 2018, on va déjà faire le 2017, hein, mais le crunch time 2018 est d'or, j'ai déjà programmé, planifié, et il aura lieu sur une durée de 4 jours au mois de mai 2018. La finalité à terme pourrait d'arriver à un format de, de 5 jours, donc une semaine entière dédiée à ce type, type d'exercice. Alors, l'information a été diffusée par plusieurs, euh, plusieurs canaux. Il y a tout d'abord un site web dédié qui a été créé. L'adresse est ici, innovation-crunch.utbm.fr. Et sur ce site, un certain nombre, c'est l'interface, un certain nombre d'informations sont délivrées. En direction des films ont été, petits films ont été tournés. Ils sont disponibles sur YouTube, hein, donc pour des petits films de, de quelques minutes. Un courriel avec un certain nombre d'éléments d'information a été diffusé à l'ensemble de la communauté. Ce courriel notamment c'était le 3 avril en direction tout particulièrement de la communauté étudiante de, de l'établissement. Et puis ces trois derniers jours. Sur le début de cette semaine, lundi, mardi, mercredi, sur les trois campus de l'UTBM, des réunions d'information ont été organisées, une fois encore, en direction de la communauté, en particulier de la communauté étudiante. Et puis cette information-là continuera à être diffusée par différents canaux. C'est un nouvel exercice, bien entendu, il faut faire œuvre d'explications. Bien entendu, il y a beaucoup de, beaucoup de questionnements qui se, qui se font jour. Mais donc voilà, il y a un certain nombre de rendez-vous et je ne peux euh, qu'encourager, bien sûr, les étudiants et les étudiantes à consulter le courriel du 3 avril, euh, mais rassurez-vous, d'autres courriels seront, seront adressés. Et puis, inviter également l'ensemble des personnels de l'établissement eh bien, voilà, de faire œuvre d'explication éventuellement, de rappeler la, le, ce crunch time, par exemple, que convier les, les enseignants et les enseignantes en cours, euh, lorsque cela est possible, de prendre quelques minutes pour rappeler ces, ces éléments-là. Un élément important, donc, c'est ce, l'extraction de la page du site, euh, du site web, pour pouvoir résoudre et finaliser euh, la logistique, il est demandé à l'ensemble des étudiantes et des étudiants de s'identifier et de répondre très simplement à un certain nombre de questions. Je vais donner deux questions. Disposez-vous d'un ordinateur portable Oui, non. Disposez-vous d'un moyen de transport, par exemple un véhicule automobile Oui, non. Ça permettra d'organiser la logistique, d'organiser du covoiturage, le cas échéant, ou ça permettra de regarder, nous y travaillons, à mettre en place une navette de bus entre les trois campus pour pouvoir rejoindre, euh, j'allais dire, le site, le site de l'Axone, par exemple. Alors, c'est un événement qui est, euh, voilà, dans, sa forme, peu, euh, dans sa forme et dans son ampleur, peu, euh, peu rencontré, très, très certainement. Et... Pour le Crunch Time, il fallait une personnalité pour parrainer, cautionner, euh, j'allais dire, et parrainer le, le, le Crunch Time. Il y a eu un concours, petit concours, qui a été organisé. Je n'ai pas les résultats du concours, mais m'a-t-on dit euh, plusieurs personnes, à partir des informations, euh, ont identifié qui serait la personnalité qui parrainera le, le Crunch Time. Voilà, on va ne va pas faire durer plus longtemps le, le suspense, et je vais vous donner la, la personne qui, qui parrainera le crunch Time. C'est cette personne qui sera le parrain du crunch Time. Je ne sais pas si le visage de cette personne est familier, familière, certainement pas. Euh, son nom est Elmar marmoque Est-ce que le nom de cette personne, Elmar Mock, très certainement, peut-être pas. Le nom est peu, est peu connu. Et pourtant, et pourtant, nous connaissons toutes et tous euh, L'une des inventions d'Elmar Mock, avant de donner l'invention, hein, c'est un inventeur, il possède 170 familles de brevets, sachant qu'une famille comporte plusieurs brevets. Euh, il est aujourd'hui euh, une entreprise de 70 personnes axée, tournée exclusivement sur l'innovation. Elmar Mock, à 26 ans, est co-inventeur de la montre Swatch, donc on connaît toutes et tous la montre Swatch. Et... Donc voilà, on a plaisir d'avoir Elmar Mock comme parrain. Il ne fait pas juste cautionner, il sera avec nous pendant deux jours. Pendant deux jours pour travailler avec les équipes d'étudiantes et d'étudiants. Donc il sera avec tout le monde dans la fosse pour partager les idées et puis pouvoir, pouvoir travailler. Il s'excuse de ne pouvoir être présent les trois jours, mais en tout cas nous pouvons l'avoir pendant, pendant deux jours avec nous. Donc voilà, la fin du concours et le nom est donné, donc Elmar Mock sera le, le parrain de, cette, de cet événement, est présent avec nous les 22 et 23 mai euh, prochains, et il proposera notamment en ouverture du, en ouverture du Crunch Time, eh bien, un, petit exercice, enfin, un petit exercice, ou voilà, une présentation de, de 13, 13 minutes, euh, voilà, sur, euh, sur l'innovation et son regard par rapport à, à l'innovation. C'en est tout du crunch, mais avez-vous là aussi quelques questions, questionnements, commentaires, remarques, suggestions à ce sujet Peut-être pas tant. Elles, elles viendront. Si vous n'avez pas de questions, je voudrais passer à un autre, un autre point. On va apparaître deux, deux logos, GBCP et SIFAC, et voilà revenir également, euh, également sur, euh, sur cela, puisque j'ai eu des questionnements, hein, tous des questionnements, sur la GBCP. Je partage avec vous une question que j'ai eue, mais était-il vraiment nécessaire de mettre en place la GBCP Donc, l'Assemblée générale permet aussi de répondre à des questions. Oui, il est nécessaire de mettre en place la GBCP. C'est la loi. C'est la loi. Et la loi date de cinq années et est donc déclinée dans l'ensemble des services de l'État. L'enseignement supérieur est plutôt en, en, en bout de, de vague, Et donc la loi impose l'ensemble des établissements de basculer en, sur cette comptabilité, cette nouvelle manière d'appréhender la comptabilité euh, et la comptabilité publique, la gestion budgétaire et la comptabilité publique. Et donc l'UTBM a basculé en mode GBCP au 1er janvier de cette année. Et donc c'est une vraie évolution, pour ne pas dire une révolution dans la mise en œuvre de cette, de cette GBCP, bien entendu, avec de nouveaux outils. Et ici, je tiens à dire d'une part remercier l'ensemble des personnes qui ont travaillé à la déclinaison de la GBCP et qui œuvrent aujourd'hui sur ce nouveau dispositif, qui est loin d'être parfait, qui est loin d'être parfait dans l'ensemble des universités. C'est en partie des, des problèmes de développement de ces outils. Vous savez, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Alors, c'est une méconsolation, mais la GBCP, la bascule GBCP, crée des difficultés pratiques, opérationnelles, organisationnelles dans l'ensemble des établissements, et notamment l'ensemble des établissements de la, de la commune. Mais en tout cas, d'adresser mes remerciements à l'ensemble des personnes qui œuvrent au quotidien sur ces dispositifs-là. Et puis, on, on évoquait la bienveillance, il y a quelques minutes, de cela d'inviter l'ensemble de la communauté à faire preuve de bienveillance et de compréhension également vis-à-vis -vis de l'ensemble des personnes qui opèrent ces dispositifs-là. C'est un nouveau système, il n'est pas pleinement opérationnel, il y a une phase de rodage euh, actuellement et immanquablement cela crée euh, des difficultés, cela crée parfois des retards c'est ainsi, faisons preuve de compréhension toutes et tous et de bienveillance les uns vis-à-vis euh, -vis des, des, des autres. Voilà, le système est en cours de, de rodage, de déploiement. Nous sommes l'un des seuls établissements, malgré toutes les difficultés, à pouvoir opérer aujourd'hui des commandes et à honorer ces commandes. Sans citer de nom d'autres établissements qui aujourd'hui peuvent opérer les commandes, mais ne peuvent pas opérer le paiement. Et vous imaginez rapidement les situations de blocage et les situations euh, difficultés vers lesquelles on peut rapidement avoir l'UTBM et fort heureusement, avec l'ensemble des outils informatiques imparfaits, euh, un changement dans les pratiques, continue aujourd'hui à pouvoir opérer des commandes, des paiements et à pouvoir fonctionner. Mais voilà. De, de, D'inviter euh, tout un chacun et voilà, que l'on fasse preuve de, de bienveillance, de compréhension à ce stade-là. La structuration GBCP euh, aura vocation à évoluer au sein de l'établissement. Pas les modalités comptables, la loi les définit, mais en tout cas la déclinaison opérationnelle aura vocation à évoluer au sein de l'établissement. Pour quelles raisons Nous, cadre de synergie, une fois encore, l'objectif est de pouvoir réarticuler les activités au sein de l'établissement, et cette réarticulation opérée, eh bien, il faudra mettre en face, bien sûr, un certain nombre de pratiques, de processus en phase avec cette réarticulation. Donc c'est un chantier, si je puis dire, qui a encore euh, vocation à évoluer dans le, dans le temps, et, et même dans sa forme actuelle, un certain nombre de réglages sont encore, euh, sont encore nécessaires, mais voilà, une fois encore, c'est une évolution majeure, pour ne pas dire une révolution, pour l'ensemble des, des établissements. Et je souhaitais voilà, partager ces, ces éléments-là avec vous. Je vois l'heure sans être très... Euh, je, je, mais je voulais encore partager quelques points. Et en droite ligne de la GBCP, peut-être partager euh, les éléments du compte financier 2016. Vous savez que le budget, c'est une, une projection. Euh, le compte financier, c'est de suivre à, au centime d'euros près l'exécution budgétaire. Et donc, le compte financier a été présenté au conseil d'administration de l'établissement le 28 février dernier, euh, dans les délais requis par, euh, par la loi. Ça a mobilisé également... Les services, en particulier le service comptable, pour pouvoir, dans les temps, avec des outils qui n'étaient pas pleinement appropriés, mais de pouvoir élaborer ce compte financier en mode GBCP. Et de partager avec vous quelques planches, il va y avoir des chiffres, j'ai essayé de les restreindre, d'essayer de les mettre en perspective, mais de partager quelques chiffres. Vous savez que sur une exécution budgétaire, il y a déjà de grandes familles, le fonctionnement d'une part, les investissements d'autre part. Concernant le fonctionnement, eh bien, on a des recettes et des dépenses, et ce que je vais faire apparaître juste à la suite, c'est le taux d'exécution. Et le taux d'exécution pour les dépenses est de 94%. Eh bien, Cela veut dire, par rapport à la prévision budgétaire, nous avons exécuté correctement le budget à ce niveau-là, et chiffre, je trouve, extrêmement intéressant, il a fallu aller chercher l'exécution des recettes est de 99,8%. Ça veut dire chaque facture, chaque, chaque euro a été cherché par les, par les services pour avoir l'exécution la plus importante et la plus élevée possible. Et puis, il y a un volet euh, investissement également. Et le volet investissement, on a deux grands, deux grands domaines. C'est d'une part tout ce qui... Est, alors, le jargon, on l'appelle l'acquisition immobilière. Mais toutes les opérations qui sont conduites sur l'immobilier de la toiture fuyarde au, à la mise en conformité des locaux euh, en termes d'accessibilité, par exemple. Et puis, on a un autre volet qui sont les ressources d'investissement et essentiellement portées sur le SAIC. Et donc, là, nous avons des taux d'exécution qui sont euh, un, petit plus, un petit peu plus faibles, de l'ordre de 70% sur les bâtiments et de 63% sur la partie recherche et la partie, euh, la partie SAIC. Alors, sans décliner tout, mais il y a trois... À l'issue d'un exercice budgétaire et d'un compte financier, il y a trois indicateurs importants le résultat. Le résultat peut être excédentaire ou le résultat peut être déficitaire. À partir du résultat, on peut calculer la capacité d'autofinancement. Et la capacité d'autofinancement, eh c'est ce que pourra investir l'établissement, invest... non pas à l'année suivante, mais à l'année N plus 1 par rapport à l'année suivante, donc ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement. Et puis, en fonction de... du résultat, eh bien, on augmente ou on diminue notre fonds de, de roulement voilà les chiffres. Hein. Le, budget de, enfin, le, le bilan 2016, donc nous avons un, un résultat excédentaire de 2,3 millions d'euros, une capacité d'autofinancement de 3,4 millions d'euros. Pour rappel, la capacité d'autofinancement cette année, 2017, est à 1,9 million d'euros. Donc vous voyez, nous augmentons notre capacité d'autofinancement et l'établissement ne peut jamais investir plus que sa capacité d'autofinancement. Plus elle est élevée, éventuellement, plus ça nous donne des marges de manœuvre, bien entendu. Et puis nous avons, avec cet excédent, conduit à une augmentation du fonds de roulement de l'ordre de 2 millions d'euros. Une manière de voir le fonds de roulement, c'est de l'exprimer en nombre de jours de fonctionnement à l'échelle de l'établissement. Ça permet d'avoir un critère qui est, qui est comparable d'un établissement à un autre, et puis un chiffre relativement simple. 2014, nous étions à 72 jours de fonds de roulement, 2015, 78 jours. Et donc, à l'issue de l'exercice 2016, nous sommes à 104 jours de fonds de, de roulement. Euh, nous revenons avant le passage aux responsabilités et compétences élargies, nous revenons au niveau du fonds de roulement euh, qu'il y avait juste avant le passage au, au RCE. Ça veut dire quoi, 104 jours hein Ça veut dire des marges d'investissement pour l'établissement. Alors, peut satisfaire d'avoir 104 jours de fonds de roulement, mais si c'est thésaurisé quelque part... Euh, j'allais dire des réserves budgétaires, et de ne pas les mobiliser, bon, ben finalement, ça n'a que peu d'intérêt. Et puis, il y a un risque, un risque, bien, que l'on trouve que l'on a des capacités, donc que les dotations diminuent, on, on demande de faire des remontées budgétaires. Donc, on va éviter, euh, éviter cet exercice-là. Et donc, euh, c'est de travailler actuellement à une mobilisation du fonds de roulement pour un certain nombre d'opérations structurantes et de travailler à la mobilisation de l'ordre de 35 à 45 jours de fonds de roulement. Le conseil d'administration en décidera, bien entendu, et validera euh, la mobilisation de ce fonds de roulement pour ses actions euh, structurantes. C'est en tout cas ce que je proposerai au conseil d'administration au mois de, de juin. L'idée de mobiliser 35 à 45 jours de fonds de roulement est d'essayer d'avoir un effet levier pour chaque euro investi par l'UTBM, eh trouver des sources de financement complémentaires de l'ordre de 20 à 25 au moins. Si l'on investit 4 millions d'euros, eh de pouvoir lever pratiquement 1 million d'euros complémentaires. Alors pourquoi, quel type d'opération structurante Je partage avec vous l'état voilà, des réflexions, mais de mobiliser ce fonds de roulement sur deux types d'opérations. Premier type d'opération, des aménagements immobiliers, mais ce n'est pas l'aménagement immobilier en tant que tel qui a l'intérêt, mais pour doter l'établissement d'un certain nombre d'outils. On parlait il y a quelques instants de l'Open Lab, par exemple, eh bien de pouvoir mobiliser sur le campus de Belfort une partie de financement pour pouvoir structurer cet Open Lab et pouvoir le faire dans un délai raisonnable, un délai de trois années. Il y a une autre opération structurante qui est inscrite au contrat de plan État-région, de l'établissement appelé Mobilitech, pour décliner un dispositif doter l'établissement d'un outil également euh, coopératif, interne à l'établissement, mais également interface vis-à-vis -vis des partenaires de l'établissement, qu'ils soient universitaires ou industriels ou des milieux socio-économiques, sur le champ des mobilités et des transports. Et cet outil appelé Mobilitech a vocation à être implanté ici, sur le campus de, de Montbéliard. C'est donc au travers deux exemples, le premier type d'opération, et puis le deuxième type euh, d'opération visé par la mobilisation de ce fonds de roulement, eh bien, de pouvoir conduire, procéder à des jouvences de matériel, et appeler matériel mi-lourd. Matériel mi-lourd, dans le jargon, sont des matériels, on va dire de l'ordre au-dessus de 200 kg euros, euh, en termes de coût de matériel, des matériels pour lesquels, au quotidien, sur les budgets d'investissement quotidien de l'établissement, eh nous n'avons pas... Ou peu les capacités d'investir. Et sur l'ensemble des champs d'activité de l'établissement, la pédagogie et la recherche, eh bien, il y a nécessité de procéder à la jouvence et à l'entretien de nos matériels. C'est un élément fort que nous avons, nos plateformes thématiques, nos plateformes technologiques avec des matériels qui sont peu rencontrés dans d'autres universités. Et donc d'avoir une réflexion pour pouvoir procéder à la jouvence de certains de ces matériels. Je vais tout de suite l'enthousiasme. Nous n'allons pas pouvoir rénover l'intégralité, bien entendu, des matériels à, à l'échelle de l'établissement. Et donc, il va falloir faire preuve de, de discernement et voilà, réfléchir pour pouvoir rénover les, les, les matériels et apporter une jouvence à l'échelle des matériels. Et donc, courant 2017, proposition, un schéma global sera présenté, pluriannuel sera présenté, au conseil d'administration de, de l'établissement, qui se positionnera bien entendu puisque, puisque le conseil d'administration est souverain en la matière et est décisionnaire quant à l'utilisation du fonds de roulement de, de l'établissement. Voilà, monsieur, c'était de partager ces quelques chiffres avec, euh, avec vous euh, bien, bien entendu. Avez-vous des, des éléments sur ce point J'arrive à la dernière planche de présentation, on en échangera ensemble, vous le savez ou peut-être perçu à l'échelle de, à la fin de chaque Assemblée Générale, de partager avec vous un chiffre-clé, un chiffre-clé de l'établissement. Eh bien aujourd'hui, je vais déroger un tout petit peu à la règle et plutôt que de partager avec vous un chiffre-clé, je vais partager juste avec vous une petite, je livre à votre sagacité et à notre sagacité collective également, juste une petite, une petite vignette on ne la commentera pas, et voilà, c'est le clin d'œil en fin d'âge. En fin voilà, c'est la petite vignette, elle est rédigée en anglais, mais l'anglais est relativement, euh, relativement simple, donc je la livre à votre sagacité et à notre sagacité collective également. Voilà, c'était la dernière planche, je vous remercie pour votre écoute, l'Assemblée Générale n'est pas terminée, si vous avez des, des questions, euh, des commentaires, des remarques, bien entendu, euh, voilà, de pouvoir échanger et prendre un, un moment pour échanger euh, toutes et, tous, euh, toutes et tous, ensemble. Voilà. En tout cas, merci pour votre euh, merci pour votre écoute. Avez-vous des de... avez-vous des questions alors sur les thèmes ou sur euh, hein, tout euh... oui. Je reformule euh, je reformule la question. C'est pour les personnes je crois les, les personnes qui suivront en streaming. Euh, Pouvoir avoir l'énoncé de la question. Donc je reformule la question, ne pas hésiter à, à, à me corriger. Donc la question est en lien avec Mobilitech, la déclinaison. Mobilitech est l'un des pôles, a priori, un des pôles de la réarticulation de l'établissement et un pôle qui a vocation, et je le disais effectivement, ici sur le campus de, de Montbéliard. Et donc la question, on entend parler de Mobilitech ça a été également un thème lors du forum ouvert. Mais pratiquement, matériellement, il n'y a rien aujourd'hui de, de visible et de perceptible. Je ne sais pas, voilà, ça, ça, ça retraduit, la, retraduit la question. Alors, que la, la, la genèse, effectivement, c'est deux, deux choses. C'est déjà, bien entendu, une proposition dont la réarticulation est l'un des trois pôles thématiques. L'établissement avait deux étendards, l'énergie, depuis dix ans, les transports. L'idée, c'est d'avoir un troisième étendard. Industrie 4.0, et puis de donner corps, donner chair aux deux premiers étendards, industrie et transport. Donc Mobilitex, c'est le nom de code sur l'étendard, on va dire, mobilité et transport de, de l'établissement. Ça a été une proposition initialement dans le cadre du contrat de plan État-région. L'établissement avait proposé un, un CPER, un certain nombre d'actions. Deux actions ont été retenues dans le cadre du CPER. Une action de réhabilitation de bâtiments à Belfort. Ce n'est pas Mobilitech, et l'autre action, Mobilitech. Donc, ça veut dire que nous avons des financements, Alors nous ne disposons pas des financements, mais l'État et la région, ainsi que les collectivités, ont fléché sur leur financement un certain nombre d'actions. Mobilitech, donc, a, sous cette forme-là, sous cette forme CPER, a d'ores et déjà débuté a d'ores et déjà débuté au travers d'un appel à projet, c'est le choix des financeurs qui avait été fait, un appel à projet plutôt orienté recherche bien entendu, et pour pouvoir procéder à l'acquisition de, de matériel. Et donc sur l'année 2016, des investissements ont été consentis. Je suis revenu devant les, les, les, les financeurs euh, en disant, en essayant d'expliquer, euh, en tout cas, euh, certes il est très bien de procéder à des investissements, à du renforcement dans les équipes de recherche, mais l'écueil, le risque est de passer à côté d'un dispositif qui sera peut-être plus structurant plus lisible, avec un potentiel plus important et qui permettra d'agréger d'une part une dimension recherche, bien entendu, mais également une dimension formation et d'avoir une interface à cette échelle. Nous avons obtenu pour l'année 2017 euh, la suspension, on va dire, c'est une année blanche en termes d'investissement, le temps de pouvoir structurer et de pouvoir proposer un canevas, une roadmap, une feuille de route et un certain nombre d'éléments. Donc les discussions ont commencé dans un, euh, j'allais dire, en petit groupe directement, qui était le, ce qu'on appelait le comité de pilotage de, du, du CPER. Aujourd'hui, mais je pense que ça va être, enfin ça va être très prochainement, et je vais redemander aux personnes. Euh, Aujourd'hui le groupe est pleinement ouvert euh, et donc normalement, enfin tout un chacun intéressé par, j'allais dire, la, la thématique. Euh, Invités conviés à pouvoir participer à ces réunions. Donc je reviendrai vers les, voilà, vers les personnes pour rappeler, mais c'est enfin, maintenant j'allais dire l'ouverture, donc je, je reviens vers, vers les personnes. Mais ce n'est pas, un, pas un, comité, un comité qui est quelque part et qui travaille à cette structure action-là. Il y a la première architecture qui a été définie, une fois encore en droite ligne du Copil Mobilitech, Aujourd'hui, c'est de pouvoir, bien entendu, enrichir et ouvrir la, ouvrir la réflexion. Alors, l'idée sur Mobilitech, bien entendu, ce n'est pas de développer un pôle, je vous le disais, et puis deux autres pôles de manière, de, de manière déconnectée. Et c'est l'action 3, 3 du forum ouvert, hein, comment structurer l'ensemble de ces pôles si ce n'est que pour Mobilitech, il n'y a pas d'urgence mais c'est fait un petit peu en avance de phase en raison de la contrainte des financeurs puisque c'est la seule action qui est inscrite au CPER et donc l'année blanche que l'on a, c'est l'année blanche sans investissement en recherche et pour l'année 2017. Donc Mobilitech est un tout petit peu en avance de phase pour pouvoir tenir le calendrier et revenir avec un dossier des propositions devant les financeurs sachant que les autres actions ne sont pas fléchées dans le cadre du CPVR. Donc, il y a un petit déphasage, voilà mobilité, que la, la réflexion est un petit peu en avance de phase par rapport à celle des autres pôles, euh, mais l'écueil que l'on doit quand même toutes et tous éviter de structurer indépendamment les, les trois pôles, puisque, normalement, ils doivent quand même avoir un caractère commun. Hein, mais je relancerai, je le dis ici en Assemblée Générale, c'est ouvert, bien entendu. D'autres, oui le le maquette c'est à l'échelle du SAIC, je à pense, SAIC. à l'échelle du SAIC. Donc à l'échelle du SAIC, il y avait une matrice que l'on appelle la matrice de, de prélèvement. Euh, J'ai un responsable du SAIC qui est revenu vers l'ensemble des équipes de recherche individuellement, pour pouvoir rediscuter à partir d'une analyse des chiffres et pour pouvoir retravailler sur cette maquette de, de enfin ou cette matrice de, de prélèvement euh, et cette matrice de prélèvement aujourd'hui voilà pour pouvoir procéder aux ajustements nécessaires euh, je prends les exemples ne pas avoir de prélèvements sur de la sous-traitance etc donc le responsable du SEc est revenu vers l'ensemble des responsables des équipes de recherche Il y a eu un dialogue nous avons des contraintes également. Aujourd'hui, les contraintes, c'est en partie des masses salariales à, à assurer hein, à l'échelle du, du SAIC. Mais il me semble, sur beaucoup de, de lignes de la maquette, enfin de la matrice de, de prélèvement, je ne la connais pas, je ne l'ai pas intégrée par cœur, voilà, de pouvoir procéder aux ajustements nécessaires pour justement, dans l'idée, dans l'objectif de donner le maximum, euh, la la fraction la plus importante, la plus élevée possible pour repérer le projet et ne pas être sur des, sur des prélèvements par ailleurs. La situation n'est pas encore certainement pleinement, euh, pleinement satisfaisante. Euh, Aujourd'hui, dans le contexte saïque, euh, j'allais dire, voilà, c'était d'aller, euh, avec le dialogue avec l'ensemble des équipes, j'allais dire de repousser la, la frontière la plus, euh, le plus loin possible. Alors, j'en suis, je, je suis le seul et unique responsable. J'ai demandé, il faut voir ce que ça demande, enfin il faut voir, et, et moi-même je l'ai découvert, ce que demande cette bascule GBCP. Il fallait le plus en amont possible tarir le flux des commandes, puisque tant que l'on avait des commandes dans le système, nous ne, pouvons pas, nous ne pouvions pas opérer la bascule GBCP. Donc ça a été en amont de limiter le flux, et j'ai pris la décision de limiter le flux un tout petit peu plus tôt. Et puis après l'ouverture, ça a été une bascule. La bascule, ce n'est pas ce qu'on appelle bascule, c'est le changement complet, le déversement complet du système comptable, de l'ancien système dans le nouveau système. Sans parler des dimensions, euh, système d'information, logiciel à implémenter, à mettre en œuvre, etc. Euh, ça a été un très lourd travail. En parallèle, les commandes, il a été possible de passer des commandes puisque ça a été de s'assurer, sachant de manière prévisionnelle qu'on allait avoir un délai supplémentaire, il a été possible de passer des commandes sur une procédure et une procédure parallèle appelée commande d'urgence. Cette procédure parallèle alors, n'a pas changé grand-chose pour les émetteurs des bons de commandes et il y a beaucoup de commandes qui ont été passées euh, n'a pas changé grand-chose à l'émission du banc de commande. Par contre, il faut être réalisé qu'elle a été traitée intégralement au travers de fichiers Excel de manière artisanale parallèle. Donc, des commandes ont pu être passées. Alors, c'est vrai que certaines commandes Peut-être pas commander trois gommes de crayon de papier parce que c'est un lourd processus, mais j'ai signé, je crois, beaucoup de, de beaucoup de, bons de commandes. Je n'ai pas la, la lisibilité ou à l'esprit le nombre. Euh, 300, de, voilà, 300 bons de commandes, donc entre le 1er janvier et, et la bascule. Et à un moment donné, le dispositif a été opérationnel et, et finalement, nous avons bien fait rétrospectivement de procéder de la sorte, avant de rouvrir pleinement les commandes, eh bien, ça a été de déverser ces 300 commandes manuellement, une à une, dans le dispositif GBCP. Et à cette occasion, ça a permis de déverminer le dispositif, et nous avons bien fait de le faire, puisque ça a permis de lever un certain nombre de difficultés. Mais des difficultés, j'allais dire, sur l'ensemble du système de gestion... Euh, j'ai à dire, voilà, de modules qui n'étaient pas pleinement opérationnels, ça a été de rééchanger avec l'AMU, enfin il y a eu un, un lourd travail, donc ça a permis de déverminer, et quand l'ensemble a été déverminé, d'être ouvert un petit, peu plus, un petit peu plus tard. Mais jusqu'au moment de l'ouverture, il a été possible, voilà, je ne savais pas le chiffre, mais 300 commandes ont été, euh, ont été passées dans l'espace de, de deux mois. Certes, c'est un nombre inférieur au flux habituel des commandes, J'en conviens, c'est une contrainte, mais les commandes ont été euh, possibles. On a bien fait, d'autres universités, sans les citer, ont ouvert trois semaines avant nous, sans déverminer. Aujourd'hui, ces universités sont complètement, et nous sommes, le, nous sommes le 13 avril, sont complètement bloquées et ont tout fermé parce qu'une fois encore, des bonnes commandes ont été mises, les commandes ont été envoyées, les livraisons ont été effectives. Si ce n'est que pour fermer la boucle et pour payer les fournisseurs, ils ben, ne savent plus comment payer les fournisseurs avec toute la cascade de difficultés, hein, les pénalités de retard, etc. etc. Voilà, donc, je suis bien conscient hein, et, et j'en suis le seul responsable d'avoir décidé de, de tarir, je utilisé, mais c'est imagé, mais c'est bien ça l'esprit, le flux de commandes un, un petit peu en amont. Ouvrir un petit peu plus tard, rétrospectivement, nous avons bien fait de déverminer, de déverminer le dispositif. Je suis conscient, des, bien sûr, des difficultés, des contraintes que cela induit, si ce n'est qu'il voilà, y avait cette possibilité de commander. De commander. Et je fais juste un, un point, ça me permet de faire un commentaire sur également une évolution de la GBCP, que l'on n'a peut-être pas encore toutes et tous perçue. La GBCP, c'est quoi C'est un plan de trésorerie et nous ne sommes pas habitués dans les établissements à raisonner en plan de trésorerie, c'est-à-dire à la consommation régulière des financements. Et, et l'habitude, nous avons un budget et puis le budget il est disponible à tout, à tout moment. Et étant disponible à tout moment, on s'aperçoit sur l'historique deux pics de consommation. Le premier pic de consommation commence trois semaines avant les vacances du mois de juillet. Et on voit un pic de consommation, d'un seul coup les commandes, les commandes augmentent de manière relativement importante. Et un deuxième pic de consommation qui est généralement trois semaines avant, un mois avant la fermeture. Il faut savoir que pendant les vacances de Noël, donc c'était bien sûr d'honorer les commandes, l'établissement chaque jour honorait entre 250 à 450 000 euros de factures. Pendant les vacances de Noël, hein. il y a des services qui étaient là pour payer les, payer les factures pendant la période de vacances. Donc cette habitude d'avoir vraiment ces deux pics de consommation, la GBCP et le plan de trésorerie aujourd'hui imposent, demande d'avoir une consommation qui sera beaucoup plus lissée. Donc outre les difficultés en début d'année que je ne minore en rien, normalement la GBCP doit permettre sur la fin de l'année de repousser la date de fermeture des comptes sur la fin d'année, et d'anticiper ou de, de, de raccourcir également le délai avant l'ouverture des, des comptes. Il faut que le système se, se rôde. En disant ça, je ne suis pas, pas par fatalité, et je ne cherche en rien à minorer les difficultés qui sont créées dans l'ensemble des, des entités de l'établissement, bien entendu. Et dans la même logique, mais ce n'est pas forcément contre quelqu'un, c'est ça À l'évidence, et je, je l'ai dit hein, tout à l'heure, il y a sur la déclinaison actuelle, la structuration actuelle, un certain nombre de réglages à opérer. C'est évident. Et, et nous savons que cette structuration actuelle, c'est-à-dire, je, je vais le faire avec les mains, mais on va dire l'histogramme, la répartition de l'ensemble des lignes de compte, etc., etc., va devoir évoluer. Va devoir évoluer avec la réarticulation de l'établissement. Alors, il y a une certaine inertie dans le système, et je vais dire pourquoi il y a une certaine inertie dans le système. C'est que, ce n'est pas uniquement euh, affaire d'arrêter, de délégation de signature, etc. C'est le système d'information même, la structure des logiciels même, l'arborescence du système d'information qui doit être codée par l'AMU. Nous fonctionnons avec CIFAC, donc c'est donc un, un produit de l'AMU, l'agence de mutualisation des universités, des établissements. Il y a un autre système, un Cocktail, de l'association Cocktail, qui ne semble pas mieux fonctionner ou dire, voilà, des établissements qui opèrent ce système. Donc, les évolutions vont nécessiter de recoder le système d'information. Donc, plutôt que... Et, et c'est un processus qui prend, euh, qui prend un temps certain ou un certain temps, mais qui est nécessaire chaque fois qu'on a des évolutions. Donc l'idée, la proposition, la suggestion de réarticuler, de définir la, la, la nouvelle structure et de procéder au codage de cette nouvelle structure pour ne pas avoir toujours, et de procéder à ce codage après avoir établi la structure, de le faire dans, dans une séquence inversée fera qu'on aura toujours un décalage ou un, ou un déphasage. En disant cela, je ne minore pas les, les, les, les difficultés, bien entendu, qui sont créées, qui sont, qui sont générées. C'est également l'outil euh, et ce n'est pas pour remettre la faute sur, sur l'ami ou quiconque, il n'y a pas de responsable dans, dans cette opération-là, mais les outils aujourd'hui ne sont pas pleinement opérationnels, ne sont pas pleinement, pleinement adaptés. Voulais... Non, on ne on va pas prononcer de nom de, de, de, de service, je voudrais démystifier deux choses, en étant tout à fait conscient des problèmes, démystifier deux choses, on est dans le cadre de la fonction publique, comptabilité, fonction publique et je comprends que les industriels souhaitent beaucoup de choses. Il y a même certains industriels m'ont expliqué que puisqu'ils payaient des impôts, l'accès à un labo de recherche devait être gratuit. Donc effectivement, tout le monde a des envies, mais il faut modérer parfois modérer ses envies et ses ardeurs. C'est ainsi, nous sommes un établissement public, nous opérons sous la forme de la comptabilité publique, ça induit un certain nombre de, de contraintes où ça définit le cadre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à donner le maximum de souplesse à ce cadre-là ou de trouver, d'essayer de réfléchir à d'autres outils, et c'est le cas actuellement, de réfléchir à d'autres outils, mais, mais disons, il y a cette contrainte-là. Également, démystifier quelque chose, on a les processus que l'on a au sein de l'UTBM, c'est l'histoire, ce n'est pas uniquement des lubies locales. Il y a tous les jours, alors ce n'est pas mais pratiquement tous les jours, des exigences du ministère, des services du ministère, un certain nombre d'arrêtés, de décrets, d'exigences. Et c'est ainsi, le monde est ainsi fait, mais le niveau d'exigence demandé par le ministère va en augmentant, en, en, comment, en augmentant. Et quand on regarde à l'échelle de l'établissement, nous sommes sommes toutes que l'opérateur de l'État pour un certain nombre de missions. Donc on ne peut pas... Euh, voilà, on est dans ce cadre-là et on assure nos missions dans ce cadre-là, avec les avantages que cela procure, avec les inconvénients que cela procure. Disant cela, ce n'est pas intellectuellement et pleinement satisfaisant. Donc, en interne également de travailler sur les procédures. J'ai oublié l'action dans le cadre du forum ouvert. Il y a une action, effectivement, alors, pour réfléchir, pour proposer, euh, j'ai à dire comment peut-on aller vers une simplification euh, pour... Euh, euh, décliner différemment la subsidiarité, etc. Il n'en demeure pas moins que tout cela doit être construit dans le cadre qui est la fonction publique, la comptabilité publique, avec un certain nombre de, de, de, de cadres et de règles. Bien sûr, j'en souviens, c'est de, de travailler à, de travailler à, ce, à, à cela. Mais, et en disant, une fois encore, mais on a un cadre. Et, et le cadre, on peut essayer de trouver dans ce cadre-là, euh, j'allais dire, les les solutions les plus pertinentes, les plus agiles, etc. Parce que nous avons besoin de cela, effectivement, et notamment lorsque l'on interagit avec les milieux socio-économiques et des industriels, bien entendu, nous n'aurons, me semble-t-il, hein, enfin dans, dans le cadre actuel, hein, et sinon c'est penser à d'autres outils, mais avec les outils actuels, euh, j'allais dire qu'on n'aura jamais l'agilité la, demandée par les, les industriels. Bien entendu. Certains, même industriels, voudraient même avoir le résultat avant d'avoir lancé les travaux pour avoir pratiqué un petit peu le, le, la, la recherche partenariale. Certains industriels également sont dans des logiques. Euh, effectivement, si on peut avoir le résultat pour hier, bon, c'est mieux que de l'avoir euh, pour trois semaines, a fortiori. Si, euh, mais voilà. On a les contraintes, c'est de travailler à rendre plus agile. Ce n'est pas pleinement satisfaisant actuellement. Mais disons, voilà. En même temps, il y a un certain nombre d'exigences du ministère qui qui trouvent leur déclinaison dans certains processus à l'échelle de l'établissement. Et on ne peut pas s'en détacher euh, comme, comme cela. D'autres... Euh, S'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous remercier, en tout cas pour votre présence. Je vous souhaite bonne fin de journée, bon courage, et puis je vous dis à, à très bientôt. Au revoir.